L'Orient et se couche à l'Occident Comme le clair de l'Orient et se couche à l'Occident Ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme Ainsi sera l'avènement du Fils de l'Homme Le même soleil qui s'élève à l'Est, c'est le même rat. Le même soleil qui s'élève à l'est, c'est le même. Nord -ouest. Les naturels tubifient les spirituels. Les naturels tubifient les spirituels. Et le soleil dont il s'agit, c'est un homme. Et le soleil dont il s'agit. Qui s'est élevé à l'Orient comme un homme soleil Qui s'est élevé à l'Orient comme un homme Les apôtres t'ont vu à l'Orient comme un homme Mon Messie, mon soleil, moi je t'aime Mon Messie, mon soleil, moi je t'aime Oh, tu es mon soleil, oh Jésus, oh, tu es mon soleil. À l'Orient, comme un homme, quand tu t'es élevé à l'Orient, comme un homme, un soleil, te voilà fini ta course en occident, comme un homme, te voilà fini ta course en occident, dans un homme, car le même soleil qui s'élève à l'est, c'est le même état. Le même soleil qui s'élève à l'est, c'est le même à Le naturel, tu pifies, spirituels Le naturel, tu pifies, spirituels Je te vu soleil, aujourd'hui, dans un homme Tu as créé des écureuils, mon soleil dans un homme Tu lui as guéri le malade aujourd'hui Dans un homme soleil Mon Messie, mon soleil Moi je t'aime Mon Messie, mon soleil Moi je t'aime, mon soleil Oh, tu es mon soleil Oh Jésus, oh, tu es mon soleil Dieu, mon soleil, Dieu, mon soleil, Jésus, oh, Dieu, mon soleil. la grande lumière du jour, l'éclairage oh, de toute ma vie. Dieu, mon soleil, Jésus, oh, Dieu, mon soleil. Dans ces ténèbres qui couvrent la Odyssée. Tu venu soleil, tu as éclairé toute mon âme Laisse-moi te dire que je t'aime soleil Je t'aime soleil